sauver là je suis là pour vous délivrer et vous délivrer de vous même La reine Amen. Bonjour. Le roi qui a été bonjour. Maurice m'a fait qu'on mange la nourriture le soir. Bon, J'espère que vous avez vu ma vidéo que j'ai faite ce, ce matin. Donc euh, on va faire un peu de toli. J'aime beaucoup ma tenue. Ma tenue me plaît. Merci. Donc on va faire le toli. Il faut on faut fasse un peu de conversation. Dieu met les grosses insides ma main. On your way to what? Je ne veux pas savoir là où tu parles de Bon, de quoi est-ce que je vais vous parler? De relations. Je vais parler de relations, ok? Hum. Angélique Comment envoyer te dit dans le rêve que quoi Bonjour la reine Anne-Marie Ok Je demande l'assistance de vos ancêtres et des miens Pour euh, Que ce que je vais dire soit, soit, soit reçu avec clarté Au nom de Jésus Amen Bon, vous devez être assez délicat et délicat concernant vos relations. Vous m'écoutez depuis un certain temps. La première étape qui est nécessaire et que vous avez peut-être traversée, c'est que vous avez arrêté beaucoup de relations. Donc bonjour à ceux qui viennent de tomber sur ma vidéo, c'est votre première fois. C'est la reine Jocelyne, ok? Mon but c'est de vous aider à prendre votre pouvoir. Je suis convaincu que vous n'êtes pas censé être pauvre. Moi non plus. Je suis convaincu que les dons qu'on a même s'ils ont été bloqués, même si on a volé notre étoile, même si on a pris notre énergie, notre puissance, tout ça peut être restauré. Peu importe votre âge, vous pouvez être restauré. Merci. Moi aussi, j'aime beaucoup. Donc, si vous m'écoutez depuis un moment, vous avez déjà commencé à couper vos décepticons, famille ticon, oncle ticon, tante ticon, patron ticon, boulot ticon, vos boulots qui vous sucent votre énergie là, vous avez arrêté. Mm -hmm. Et quand vous avez commencé à couper même vos ex est-ce que vous savez qu'il y a des ex qui viennent souvent te parler encore Ils checkent tes statuts là. Tout ex doit être tout bloqué. Ils checkent tes statuts de temps en temps, il fait un peu les... Wow. Tu es belle. Hein? Et tu t'es rendu compte que la semaine où tu enlèves tout le monde, tu arrêtes, tu te focalises, tu vois comment ton argent augmente. Quelqu'un témoigné hier, non, elle disait que elle me suit depuis en trois mois ou en un mois, deux mois, je sais pas. Elle a acheté un terrain et elle est sur le point d'acheter un deuxième. Ceux qui mettent en pratique ce que je vous dis depuis, ces personnes ont déjà des manifestations. Parce que la fessière, ces gens, je paye ma dîme aujourd'hui, je coupe mon ex j'arrête ça avec des septicônes. Une semaine plus tard, mon chiffre d'affaires est multiplié par 5. Aïcha, tu prends l'avion avec jet, quoi là jet, jet Sky. Tu viens au Cameroun? Je vous ai dit qu'on vous reçoit à la maison, non. Trois nuits sont suffisantes pour le traitement. Maintenant, vous avez, vous allez commencer à avoir... C'est genre, tu coupes tout le monde au début, c'est facile. Ton propre corps va venir vouloir te jouer les tout. Parce que quand tu montes. Après tu fais une pente. Oh oh, plateau, plateau. Je paye ma dîme, je fais mes déclarations, je fais le don, je fais tout. Je me lave avec le sel. Pourquoi mes choses n'avancent plus Et vous aurez la tentation de vous dire, comme les enfants d'Israël, quand ça allait bien après, ils ont voulu rentrer en Égypte. Quand ça n'allait pas. Dieu est même venu nous retirer d'Égypte là-bas. Pourquoi? Il nous a dit qu'on part dans la terre promise. Il y a le miel, il y a le, le lait. Nous voilà dans le désert depuis. C'est même quoi? On veut rentrer là-bas. Même si j'étais enchaîné là-bas, je mangeais. Je mangeais le porc avec l'ail et Ma avait une ginger. Il me tapait mais après, il me faisait bien l'amour. Et il te tapait. Il t'empêchait de faire ton business. Il t'avait isolé de ta famille. Tu avais les pensées suicidaires quand tu étais avec lui. Quand tu disais que tu avais les dons ou bien... Pardon, qui t'avait tes trucs de dons là? Voilà, pour parler de la couscous, là-bas, je mange. Non personne ne me comprend comme lui. Personne. Personne. Tu ah, es ah, ah. folle. Tu es folle. Tu es folle. Ta tête va pas dans ta tête. Il me manque. Je parle pas la vie d'une cliente aujourd'hui hop Je lui dis que c'est parce que tu es à distance, c'est ce que tu fout. À un moment-là, on sur terre. Il dit « Get a grab of yourself !» Mon mari, mon mari, j'ai mon, mon, mon, mon ex-là, oui. Ok, ton ex-là ne t'a pas épousé, pourquoi Voilà, il avait ses propres situations avec lesquelles il disait, il n'était pas encore prêt, il n'était pas encore... il était dit à la fin, avec tous les démons qui avaient sur toi, si l'homme-là a poussé, persévéré jusqu'à être épousé, tu crois que lui-même, là, les démons n'en ont pas attaqué. Certains parmi vous, ce n'est pas, pas n'importe qui qui peut vous épouser. Il faut la force spirituelle. L'homme-là vient, il persévère, il persévère. Il arrive au village, on lui dit que, oh, donne la dot de ceci, il part, il donne, il fait tout. Tes oncles, là, qui ne voulaient pas que tu te maries, essaie de le décourager. Il les envoient au champ. Après, ton, ton faux ex là vient. Tu commences à te dire dans ton cœur Oh, il n'y a que mon ex qui me comprenait. Tu sais ce qui m'a fait penser à ça L'histoire de Jedda Pinkett et Winspeed. Écoutez, hein, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là hein, Le couple là est fort. Avant que partout ne meurt, n'est-ce pas abandonné Djeda. Elle n'était plus lui, donc. C'est un couple que j'ai beaucoup, beaucoup observé. Ils m'ont beaucoup aidé. Elle a une, une émission qu'elle appelle The Red Table. Je n'ai pas encore vu quelqu'un être aussi, aussi ouvert avec ses sentiments comme la femme-là. Elle s'assoit, elle parle avec son mari que oui, j'étais trompée. Oui, j'ai je, je, eu... Elle a appelé ça des attachements... Combien de personnes vous allez tromper, vous allez cacher? C'est facile de juger quelqu'un. Hein. Je vois le couple là comme ça, ils viennent, ils il s'asseyent ensemble. Il demande, il dit que dis-moi comment tu t'es senti. Dis-moi pourquoi tu es parti avec lui, pourquoi? N'est-ce pas, pas que l'avait laissé? Qui était à ses côtés durant toutes ces années? C'est Wismut, non? Même si on dit que Wismut est faible, même si on dit n'importe quoi, ton faible, c'est ton faible. Mon ex, il était puissant. Mon ex, il n'y a que lui qui me maîtrisait. Tu es folle. Il t'a abandonné, pourquoi? Tu avais quelqu'un qui s'occupe de tes enfants, il a récupéré tes trois enfants là, il s'occupe de tes enfants. Tu n'as jamais senti comment il parle mal à l'enfant. Il jamais dit que les enfants m'ont trop de lait dans la maison aussi. Tes enfants font trop ceci. Non, il s'occupe de tes enfants. Il met le cœur, les poumons. Certains d'entre vous vous ont rencontré, vous étiez malade, vous étiez séropositif. C'est une n'arrives dans ta vie comme ça, tu dis que oh, j'ai fait tellement d'avortement, je ne peux même pas avoir les enfants. Il dit, maman, je te prends comme tu es. Que ton ex t'avait fait avorter 50 fois. Voilà que tu te sens mieux, tu penses à ton ex. Odette, je crois qu'on avait pris ton intelligence tes hein. asticots qui sortaient de tes cheveux donc tes idées sont de te restaurer viens me trouver pâle. ils s'occupent de toi il t'aime. parce que beaucoup d'entre vous les démons qui sont dans vos corps là, hein, ça fait toi même tu gâtes tes choses dites Amen les gâteuses là, dites que Amen Écrivez là-bas que Amen. Ah, mm -hmm. Que toi-même tu connais, que tu es belle comme ça, là, mais tu gâtes tes choses, tu gâtes tes propres choses. Il te spoil. C'est le truc qui est dans ton ventre là qui fait ça. Tu es bien une relation, vous allez te lever un matin. Ah moi il ne fait même plus. Tu gâtes tout. Tu gâtes. Ta bouche. On vous appelle cocotte minute, comme notre homme dit ce matin, quand on lui a dit qu'elle est la cocotte minute. Le elle se lève et gâte ses choses elle-même. Écoutez, c'est l'esprit-là. Je vais vous délivrer de ça aujourd'hui. Je vais vous délivrer de ça aujourd'hui. C'est l'autre là qui va sortir de ton corps. Tu construis ta vie. Tu viens encore gâter toi-même. Tu sais que l'homme là, il est quelqu'un de bien, ton faux là, il arrive dans ta vie, il prend même d'abord ton argent et tu cours toujours pour lui donner, en te donnant tu dis ah c'est l'amour non, c'est l'amour non, ouais je l'aime. Il prend l'argent, il te parle mal, il te traite mal. te jette. Il ne demande pas tu vas bien, tes enfants ont bien mangé. Trois mois plus tard, hop, voilà l'autre qui est avec toi tous les jours, il voit que tu as des difficultés pour ta comptabilité. Il te prend, il te montre comment gérer ton argent. Il te montre comment demander le crédit à la banque. Il te montre comment faire telle chose. Il te montre, tu voyages, il te il fait ton sac pour le voyage. Tu es malade, il est au chevet de ton diable à l'hôpital. Le démon qu'on a mis en vous, qui fait que vous gâtez vos propres mariages là -haut. Il go comme today. Il go comme moi today. Ah. Tu as les mains dans toi pour aller vers les mauvaises personnes. Vous savez comment oui, parler parle, moi, mais choses comme ça. Là. Ça sort comme ça sort. Et ça guérit comme ça guérit. Tu hum. te réveilles la nuit à 2h, tu veux l'appeler. Tu l'appelles quoi Tu appelles quoi celui Je vous ai dit hier dans le direct que ça ne va pas. Tu prends ton cœur, tu attaches ton cœur sur la chaise, tu mets les menottes sur ça. Tu mets le, le bandeau dans sa bouche, comme ça. Tu, tu, tu scotches la bouche de ton cœur. Tu ne lui donnes pas la nourriture, tu, tu le laisses, ça va une semaine. Le kit fondation coûte 50 000 francs au Cameroun. Si on vous envoie par DHL, vous allez payer euh, les frais de DHL, c'est peut-être 18 000 ou 20 000. Tu laisses le cœur là dans la chambre là-bas là une semaine, tu ne donnes pas l'eau, la nourriture, rien. Tu reviens que cœur, tu t'es remis en place. Si j'enlève le bandeau là toi tu vas te comporter. Il dit, oui, oui. Il dit, d'accord, tu enlèves le scotch. Dès que tu enlèves le scotch, il dit, appelle-le, appelle-le. Tu dis que cœur, je te dis quoi Tu remets le scotch. Tu le laisses là-bas un mois. Quand tu reviens, tu dis que tu connais maintenant c'est quoi ton rôle Il dit oui. Tu dis répète. Il dit Mon cœur, mon rôle c'est de pomper le sang. Mon rôle c'est de pomper le sang. Mon, cœur, mon rôle c'est de pomper le sang seulement. Tu as compris ton rôle, cœur Il dit oui. Tu le prends maintenant, tu ouvres, tu mets ici dedans, tu fermes. Il pompe juste le sang. Il ne te guide sur rien. Il ne te dirige pas. Une relation émotionnellement abusive n'est pas saine. Quelqu'un qui est content, seulement quand tu fais quelque chose pour lui. Quand toi, tu es dans le besoin, il n'est pas là. Comptez combien de vos gars là, combien de vos ex là. Je vais, chercher, je vais chercher un nounous qui est comme le cœur. Je vais, je vais vous montrer une démonstration. <rire> Quand il parle de mes choses, aïe. Ah yeah. Et ça ne va pas le tuer. On va chercher l'autre. On fait des transplantations, non? Je vais vous transplanter. <rire> Les bains de celle là vont vous donner les bonnes choses. Laissez. Tu as vu deux hommes sortir de toi. Mm -hmm. Après le chat noir sorti de ta chambre. Parfois tu, vois, tu, es, bien, tu es bien. Une idée vient seulement dans ta tête comme ça. Pouf Tu dis que. Subitement, tu commences à penser à lui. Ou bien une chanson qui vient à la télé là. c'est le cœur, tu n'avais pas encore dressé le cœur là. Tu n'as pas encore dressé. Appelle-le, appelle-le. Dis-lui que je pense à toi. Que, que tu es fou. Que tu es fou. Oui, je vais chercher le nounous. Le cœur nounous, oui. Parce que pour avancer et contrôler l'argent que vous allez contrôler là, beaucoup d'argent arrive avec vous. Et qui dit argent dit business. C'est que quand tu vas recevoir l'argent, quelqu'un va venir te faire le chantage, il va porter ton argent partir avec C'est toi qui vas signer pour le donner. Que prends-tu, c'est que je t'ai aimé, non? Bête comme ça, là, tu vas porter ton argent à donner. Croyez les actes des gens, pas leurs paroles. Ne croyez même pas vos propres émotions. Hmm. Tu le ligotes Tu le laisses là-bas dans la chambre Tu dis que tu connais à quoi tu sais Il dit je suis là pour pomper le sang seulement Rien je suis je pompe seulement le sang Tu dis d'accord Tu as le droit de revenir dans, dans, dans ma poitrine Quand ils vont voir votre argent va commencer à entrer Parce que les femmes qui sont riches Ou les hommes qui sont riches Vous attirez beaucoup les gens hein Donc Dieu doit s'assurer que ton cœur est sous contrôle avant de te donner beaucoup d'argent. Tu vas avoir ton argent, quelqu'un va venir te parler. Parce que tu es venu une nuit, tu m'as fait l'amour une nuit, il n'y a te donne. Même votre, votre partie sexuelle, là, vous devez aussi... J'ai fait... Attendez. Bonsoir, Christine. On va représenter le cœur. On va représenter la partie sexuelle. Vous prenez les deux, là, vous les déposez. Tu dois maîtriser ton cœur et ton sexe. C'est parce que tu m'as fait, tu m'as fait quelque genre d'amour. C'est quelque genre d'amour que tu as fait. Hein? C'est que genre. Oh, wonderful. <rire> Même l'auberge, je suis n'arrivais pas à payer. C'est moi qui paye. Mais je m'en fais d'amour. Je l'aime. Je l'aime. Vous n'allez plus aimer les fous. Novela vous ont trompé. Je suis amoureuse de toi. Oh, Sergio. Catalina. Gna gna gna. Moi j'aime les films où la femme se lève du lit comme ça. Vous venez de coucher en zamaï te tue. Piouf. C'est pas parce que tu es venu à faire la là que tu vas croire que. Ne battez pas tuer vos partenaires. Aimez-moi, non Oui. Aimez-moi. Si tu m'aimes, bats-toi. Bats-toi. Je comprends maintenant, pour... vous savez, à l'église, on doit expliquer aux gens pourquoi on leur dit de ne pas faire l'amour avant, de, avant de, de se marier. Qu'est-ce que c'est le bon plantain qui fait le travail hein? Tu n'as que le plantain au fruits. On vend le plantain au marché, monsieur. Tu Voilà, on met les organes en bout d'avion. J'aime bien ça. <rire> oh, MC comme. Tu as aussi besoin. Tu as besoin d'un homme ou d'une femme qui va être lucide. Supposons, parce que quand, quand l'argent va entrer, je vous, je vous éduque. Quand l'argent va commencer à entrer et que tu vas te déplacer en voyage à faire une semaine, deux semaines. Si tu as un homme qui ne peut pas maîtriser son truc. Tu sais, j'ai couché avec la ménagère parce que tu sais. Parce que tu, tu es un bébé, comprends-moi aussi, non Tu sais, la petite fille, elle s'occupe bien de moi. Elle m'a apporté à manger deux jours, trois jours. Bon, voilà. Hein? Et toi-même, la femme aussi. Parce que les femmes, quand une femme veut tromper un homme, elle peut te chauffer pour ça. Ni vu, ni connu, sans trace. Maintenant, les choisis, je veux que vous puissiez comprendre. Les choisis, ce n'est même pas un problème. Quand on dit sexe, parce que quand tu rencontres un homme, si tu es choisi, tu connais là où tu pars. La première chose qui va t'importer chez lui, ce n'est pas de faire l'amour. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui... Il a une autre femme dehors qu'il fait bien la mauvaise. Mais il ne peut pas quitter sa femme. Parce qu'il sait que sa femme, c'est son pilier. Pour gérer ses affaires, business meeting, il envoie sa femme. Quand il faut le conseiller, c'est sa femme qui le conseille. Quand il faut le calmer, c'est sa femme qui le calme. La petite de dehors, qu'est-ce qu'elle a offri? Bébé mange. Le bébé, viens, on fait l'amour, elle fait ça. C'est tout. Et quand tu as une femme qui sait là où elle part, tu dois être avec un homme qui est discipliné et qui sait là où il va. Le contrôle est d'abord dans la tête. C'est mental. C'est mental. Vous devez arrêter de suivre les hommes qui vous déstabilisent émotionnellement. Oh, j'ai écrit, il m'a pas répondu. Cinq jours plus tard, il m'a pas répondu. Ah, ouais, pourquoi il me fait ça Ma chérie, tu veux souffrir. Tu veux souffrir. S'il faut que tu casses ton téléphone, casse le téléphone là. Ah. Vous ne connaissez pas vous faire violence Tu te lèves en sueur, ça là que appelle le appelle le. Écoute ma chérie, on t'a pas encore bien piqué. Le serpent n'a pas bien piqué. Il t'a pas bien, pas, le venin là n'était pas bien dans ton corps. C'est que tu le considères parce que souvent hein, c'est comme si le cœur là efface ta mémoire. Que ma chérie, rappelle-toi, il t'a dit depuis cinq fois qu'il venait pour toquer la porte chez vous. Il n'est jamais venu. Tu le appeler votre père de famille pour dire « Oh, mon fiancé, mon copain arrive. » Même appeler le jour-là pour dire que « Excusez-moi, je ne peux pas venir. » Il n'a pas appelé. Oh. On honore ceux qui nous honorent. On respecte. Le respect ne se demande pas. Ça se mérite. Mais si le roi tu es nous, Il y a les hommes de parole ici dehors. Hein? Je vous dis mesdames. Quand vous allez commencer à m'écouter. Faire ce que je dis. Vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de mentir. Même à vos clients. Vous n'aurez plus besoin de mentir. Vos clients vont venir à vous sincèrement. Sincèrement. Tu n'as plus besoin de, de... Tu fais tes choses dans la droiture. Et quand tu tombes mmh. sur un homme là que vraiment, Le premier jour. Vous regardez comme ça la cache. Tu veux quoi? Parce que lui-même, déjà, connaît ce qu'il veut. Hum. Moi, mon mari, qu'elle est rencontrée. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il a fait. Il ne s'est jamais tourné pour dire. Bon tu sais on peut un peu non je ne croyais même plus j'avais vu les décepticons dans ma vie les déceptiques des gens qui n'étaient juste pas prêts c'est tout ils n'étaient pas prêts dans leur propre vie pour avancer ah il vient de me dire leur fait telle chose le jour là il pas il fait j'ai dit que Yay. tu vois quand tu rencontres l'homme tu le forces tu le forces pour qui pas te wow, montre-moi même ta soeur, non? Présente-moi même ton chat, non? Ouais, même ton chien. Ça fait cinq ans que vous êtes ensemble. Je ne connais pas son chien. <rire> ouais. Pensez que les hommes ne connaissent pas. L'homme connaît que quand il rencontre sa femme et qu'il veut vraiment la femme là, il va s'engager, il connaît. Premier jour que vous vous rencontrez, on ne tourne pas autour du pot. Ouais, hein? Moi je change au ou là. Tu me plais, je te plais, on fait comment? Ça va pas les qu'on pas coucher hein? Je voudrais qu'on se connaisse un peu. Tu t'as. Vous vous asseyez tous les deux. Quand tu as commencé, toi-même, la femme ou l'homme, à te enlever les photos autour de toi. Quand tu rencontres quelqu'un qui sait ce que la personne veut, dans les premières minutes, tu connais. Tu connais. N'accusez même pas l'autre. C'est d'abord vous-même. Et si tu es dans une situation où tu es ridicule, ma chérie, plie tes bagages. Vous, vous ne connaissez pas fermer les pages. Je peux fermer la page avec toi le matin à 7 heures. À 14 heures, j'ouvre l'autre page. La décision. Ce n'est pas le temps qui guérit. Guéris-toi toi-même d'abord. C'est ce que tu veux. Que quand la femme te trouve que tu es en train de faire ta chose, tu as commencé à construire ton empire. Oh, wow. Il sait déjà ce qu'il fait. Wow. Il est en train de... Wow. Première semaine, vous parlez. Oui, moi, elle veut me marier. Quand vous êtes déjà, quand tu te prépares déjà, hein, quand tu rencontres la personne, vous n'avez plus attendre 5 ans avant de vous marier. La décision est évidente. Hein. Si on te dit que si tu appelles encore l'homme là, qu'est-ce que je peux vous dire Voilà, supposons que je prends un verre de un verre d'eau. On te dit l'homme avec qui tu es là, il te donne du cyanure chaque jour que tu parles avec lui. Si tu prends le téléphone, tu prends, tu parles avec lui. Ça va mettre une goutte de cyanure dans le verre d'eau aussi. Il ne faut pas être folle pour aller prendre le cyanure, mettre dans l'eau et boire. Tu veux te tuer, non? parce que vous n'êtes pas décisif. Tu as quitté quelqu'un le matin, le soir, il te trouve que tu. Tes amis demandent même que mamie. tu nous trompais que tu sortais avec le gars-ci. Et... Non, j'ai seulement décidé que j'arrêtais. Pas le genre que tu l'avais acheté même cette fois. Ta famille connaissait déjà. Euh, la semaine, si c'est comment Tu es avec lui la semaine, si vous parlez. Vous êtes ensemble Ah you know? oh, non, non, on est ensemble, on est ensemble. Deux semaines plus tard. Moi, je suis avec lui. Je suis avec Junior. Ah, c'est fini. Hein? Ah, mais, oh. Trois jours plus tard. Euh, junior, are, oh, oui, <rire> oui. Jésus a dit que qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Votre seul problème, c'est l'indécision. Quand quelqu'un va changer, il change point à la ligne. Arrête, tu lances ton business. Le coeur a quelle raison. Dans le cas, c'est de commander. Non, dites moi Dans le cas, te commande. Le cœur a les raisons que les raisons ignorent. Mouf. Je t'avais ça. Le raisons. a les raisons. Le cœur a les raisons. Et hey, je hey, dit les dictons que je n'aime même pas qu'on me dise. mes jusqu'à celui qui me dit c'est pour me le gifler. Le cœur, c'est raison que le, la raison ignore. Un vrai leader de sa propre vie, c'est quelqu'un qui peut dire j'arrête ça. Il arrête. Et en prenant tes propres décisions, la décision vient avec la puissance. Ou bien c'est la puissance qui entraîne la décision. Quand elle vous demande de vous laver au sel et tout ça, fais ton travail spirituel. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes attachés, vous êtes dans les, les liens d'âme. êtes entangled with the person. Il y a le kit fondation dont je vous parle tous les jours. Le kit fondation, ça te coupe les choses-là. C'est un d'entre vous, vos mains étaient comme ça. Ta mère n'était pas stable dans un foyer. Je vous ai dit qu'avant de prendre le kit de fondation, vous devez observer. Observer autour de vous d'abord. Mon père était comment Ma mère était comment Oui, Yannick. Tu prends la décision, après ton nom tu up encore. Moi, quand je prends mes décisions, ça passe où ça passe. Jusqu'à mes je, je me lève et dis qu'on fait ça, c'est fini. Même si ça rame devant, je devrais la capacité à prendre des décisions rapidement. Et arrêter de choisir les gens à cause de leur argent. Parce qu'il y en a parmi vous, quand je ne parle pas de mission de vie, le degré d'argent dans lequel je suis en train de vous amener là C'est un argent qui a une mission de vie sur ça. Alors beaucoup de femmes, oh, je veux l'homme qui va me donner l'argent. Non ma chérie, toi-même tu seras l'argent. Tu es déjà l'argent. Et sa vie avait des principes. Il y a des moments, quand je commençais à la fessier, je suis un jour comme ça là. Quand je vous dis toujours que je suis pas... J'avais je, je nettoyer les, les, les blancs là-bas en, en bain. Boubacar, tu es mon neveu ou tu es ma nièce? Eh oui. Je nettoyais les, les gens. non Une nuit, je suis arrivé là-bas. Ils m'ont... mis dans un département où on me griffait, on me... il y avait des schizophrènes là-bas. La yes. nuit-là, j'ai réfléchi à J'ai dit que j'arrête. J'arrête. Le matin, à 8h, je suis rentré chez moi. Et je suis plus jamais de là-bas. Vous avez planifié depuis 5 ans d'arrêter certaines choses que vous n'avez pas encore arrêté jusqu'aujourd'hui. La période qui a suivi ça, maman le mes m'a un peu touché. J'ai qu'à s'en servir, yeah, j'ai même arrêté le boulot là. Pour et et j'avais décidé, j'avais arrêté, je faisais, je faisais les coquettes, ça me donnait l'argent. Je coiffais, ça me donnait l'argent. Mais j'avais décidé que je me lance dans le coaching. Maman, les jours, les mois qui ont suivi, il y a des moments où je voulais, je voulais chercher n'importe quel boulot, n'importe où. Donc, il veut travailler, il veut travailler, c'est quoi? Parce que quand tu développes la capacité de prendre une décision, tu avances. Il y a des moments où ton corps va venir te dire, ah quand même un peu. quand même un peu, non? Tu as quitté quelqu'un. Les semaines après que tu le quittes, ne t'inquiète pas, ton corps va te voler tout C'est comme quand, quand quelqu'un, on, on veut te désintoxiquer. c'est quoi, la désintoxication On te met dans un centre fermé parce qu'on connaît que quand ça va taper dans ton corps là. Oh. Tu as vider ton compte. Cherchez la vie à drogue. Donnez-moi ça, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Dès que tu me stores là. Oh. Ouais, vous avez encore couché ensemble. Ça faisait le choix en moi que tu l'avais quitté. Tu es encore tombé. La période de désintoxication est... Tu ne peux pas contourner. Tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Tu dois apprendre à maîtriser ton corps. Donc, quand tu dis, je ne fais pas ça, et tu ne fais pas, comme ça, tu décides de quitter la personne et tu dois avoir des raisons fortes, pourquoi je décide de quitter cette personne Premièrement, je mérite mieux. Deuxièmement, je sais là où je vais. Troisièmement, je ne suis peut-être pas parfait, mais je sais que la personne que je suis en train de devenir ne peut rester dans cette relation. Raison pour laquelle je mets ma vision devant. Parce que c'est tes propres pensées qui vont venir t'attaquer après. Tes propres pensées. Ouais, rappelle-toi, tu te rappelles. Rappelle-toi quand il t'avait offert euh, le tour au clair de la lune. Non, baby, baby, baby, il t'avait offert quelque chose de 50 000. Parce qu'il allait te demander de lui donner, de lui prêter un million après. Ne te rappelle pas seulement du, du resto qui t'avait payé à 50 000$. Parfois on a des amnésies sélectives. Elle est venue chez toi la préparer deux trois semaines. Est-ce que c'est qu'elle va te dire « Wow bébé, achète moi la voiture, chérie, je veux la la brésilienne ». tu passes à côté de l'endroit où vous partiez le restaurant où vous partiez souvent manger oh notre resto préféré chaque fois que elle t'amenait là-bas ou il t'amenait là-bas c'est parce que la personne là avec le choix te demander après rappelle-toi parfois la personne prenait même chez toi pour aller donner à sa vraie femme Parfois, elle prenait chez toi par exemple son petit gars au quartier. Tu as oublié l'autre là. Rappelez-vous de tout. Rappelez-vous de tout. Quand tu faisais tes trucs de développement personnel, tu as une vision je veux devenir coach. Je veux avoir des entreprises où les femmes vont venir, je vais veux, je veux faire les séminaires, les femmes vont créer leur business, je vais faire ceci pour aider les gens à faire ça. Elle venait chérie, je n'as même pas 3 millions là, je dois faire telles choses avec. Faut acheter la voiture de ma mère, la maison de ma mère est gâtée. La voiture tu stress, tes employés te dérangent, elle ne peut pas venir une stratégie pour t'aider. Elle ne peut pas venir avec une, une stratégie pour t'aider. C'est l'argent qu'elle veut. Dès que tu donnes l'argent, elle disparaît pour deux semaines. Jusqu'à comme ça fait ça fait six mois, elle va encore te recontacter encore. Tu vas encore partir avec elle. Tu es bête. L'histoire que vous allez vous former dans la tête pour votre destination. Je suis la future millionnaire de notre famille. Je suis forte. Bientôt, j'aurai au moins cinq voitures dans le parking. Il aime porter les jeans tout le temps. Tu as acheté même l'habitude de ne porte pas Il faut que les jeans. C'est ton standing, ma chérie. Hum? Ce qu'il faisait avec toi, il n'était pas présent pour toi. Voilà, il t'a laissé avec les enfants. Il appelle à peine. Chaque fois, c'est toi qui dois l'appeler pour dire, parle avec les enfants. Parle avec les enfants. Tu as oublié ça. Vous oubliez facilement. hein Si la personne mourait, si la personne mourait, tu allais continuer à vivre, non Tu écris, la personne voit, elle voit, elle ne répond pas. Je veux parler avec les enfants, elle ne te répond pas. C'est pour ça que tu fais le chantage, j'ai besoin de 500 000, au moins 500 000 avant de parler avec les enfants. Non, tu connais là où tu vas. Tu te disciplines déjà, tu te laves le sel chaque jour. Tu as mis ton business plan sur pied. En un mois, ton chiffre d'affaires, tu, tu as deux fois plus d'argent qu'avant. Ta dîme d'avril, de, de, de, de c'est deux fois plus la dîme de mars, qui était deux fois plus la, plus la dîme de février. Quelque chose en train de se passer dans ta vie. matin, tu vas te réveiller comme ça. Je suis même quel genre de femme. Vraiment, je suis même un d'homme. Tous mes amis sont là mariés. Tes amis ne savent pas là où ils partent. appelle Toi, tu es en train d'avancer, tu es en train d'aller quelque part. Souvent, tu écoutes les directs comme ça. Là, tu te vois déjà avec cinq voitures dans ton parking. Écoutez, hein, vos ex-là, bientôt vous aurez plus d'argent que tu vas dire que waouh, quand je pense qu'elle sera un an pour moi, c'était un, un l'apogée. Quand il te parlait de mes projets qui vont donner 2 milliards, tu disais Ah. Tu vas le traverser comme ça, là, tu vas avancer. Il va seulement te voir comme la fusée. Il va dire, Mais je la connais déjà. Qui a bu Boira Je la connais. Je la connais déjà. Celui qui appelle un peu là, je lui fais un peu. Il sait que tu aimes les fleurs, non Il envoie les fleurs. Pourquoi il ne t'envoie pas les fleurs depuis Pourquoi il ne t'envoie pas les fleurs là depuis Pourquoi il ne Avant, tu devais l'appeler même deux semaines avant qu'elle trouve le temps pour te voir. Depuis, elle veut dire, on se voit quand, on se voit quand. Même moi, elle n'a pas le temps. I'm busy. I'm busy. Mademoiselle Champmini, tous les dîmes que je reçois, je bénis ma mère. Parfois, elle ne fait pas le message. Ça peut venir que je suis en réunion. Je bénis ta dîme au nom de Jésus, je bénis. Je multiplie ta dîme là par 10 dans les deux prochains mois. Voilà. Quand ça va se présenter? Quand ça va se présenter? Oui, tu n'es rien sans moi. C'est moi qui t'ai fabriqué. Je y a encore un cliché, non? Quand ils vont revenir vers toi, tu dois faire comme ça, en fait, tu regardes. C'est d'ailleurs pour ça que tu dois continuer à t'occuper. You need to be busy. I don't have time, babe. I don't have time. Les pères et les mères de vos enfants là seront surpris. Comme messes. Avant, quand elle lui écrivait, elle me répondait, même vite non. C'est deux, dans deux jours que tu écris encore. Quand, ah oui, oui, oui, j'ai oublié. Ah oui, les enfants vont bien. cest une conférence, là. oui, oui, ils vont bien, ils vont bien. Tu as besoin de quelque chose. Non, non, non, ça va, ça va. Je m'occupe de tout, j'ai déjà tout payé, oui, oui. L'année prochaine, il voit que tu les as mis dans une école privée. Là-bas, on paye sept fois plus. Ce n'est pas mon nouveau copain qui a payé. C'est moi. Les cinq enfants, là, Oui te courir après avant pour que tu payes la pension. Dis mais voilà septembre qui arrive, tu n'as besoin de rien. Oh non non non non. Après c'est vraiment compte que tu es parti à Paris en vacances avec l'enfant. Hein? Oui je partais je partais non je voudrais pas quand même laisser l'enfant ici. Je veux aussi qu'elle découvre Paris, non? C'est là qu'elle va comprendre que c'est encore plus sucré quand c'est toi qui réussis. Pas que c'est un gars qui est venu te donner. Ou bien que c'est une femme qui est venue te donner. Tu as d'abord ta part. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a tellement mal parlé de vous-même que vous ne saviez pas que vous pouvez accomplir. Mais ils ne savait pas qu'elle pouvait. Oui, elle fait. Parce qu'il y a des gens qui. Leur satisfaction, c'est de savoir que tu es en bas. Non, mon baby boy. Baby boy, baby girl. La vision. Tu vois ce que te dis chaque soir. Tu me vois en train de travailler sur mon projet là, non? Oui, ça a donné. Ça a donné. Voilà. On a insulté même ton enfant qui était dans ton ventre. Non, on est l'américaine. La meilleure revanche, la réussite. Et quand tu réussis, tu ne penses même pas à eux. Genre, tu ne réussis pas pour les... Parce que quand ils vont même te voir, ils vont penser que tu as réussi, tu ne fais que commencer. Je ne, je ne fais que commencer. I'm just starting, baby. Je ne fais que commencer. Je vais fumer des cigares cubains. Conduire des poches KN. Je vais avoir des jets privés. Tu vois comment ça, ça fait du bien de dire ça sans que quelqu'un ne te rabaisse? Ah mais tu sais, tu as vu une camerounaise avec le jet. Ah mais quand même, toi aussi, les, les noirs quand ils arrivent le pays ici, tu vois. Mmh. Mmh. t'asseoir, tu parles des projets, tu n'entends pas quelqu'un derrière là-bas qui dit hum, « Tu vas voir la voiture là où ?» Et tu dis que tu veux faire marcher pour encore aller là-bas. Tu dis que tu es encore train là-bas. Maman, hum. là, tu es mazo, eh. tu cherches les problèmes. Tu es mazo. La reine Suzanne, bonjour. Hum. Écoutez, je suis la reine des reines. Quand on va vous couronner comme ça, là, que tout couronné, couronné, ah, je suis pas la reine des pauvres. Hum. Vous n'êtes pas m'appeler comme ça, là vous voulez rester pauvre. Vous... Ce que vous m'appelez, ma reine, je dis que je suis pas la reine, pardon. Oui, oui, oui, j'arrive. Mm. Are you done? Okay, how do you stop this? Huh? Okay. encore, quand vous allez, vous êtes déjà en train d'avancer, c'est pour ça que vous m'écoutez, c'est pour ça que vous êtes là. Le tout, si la force dont vous aviez besoin, vous croyez que votre force venait de quelqu'un. C'est dans toi, c'est ici. C'est là. Tu ne dois rien à personne. Personne ne t'a fait, personne ne t'a fabriqué. Donc, personne ne peut te descendre. Nobody made you. Tu me, so you can't break me. Hmm? Si je ne me Si ne m'as pas fait, tu ne peux pas me défaire, non? Hmm? Voilà. Okay. Mm -hmm. Yeah, I'm still live. So you pay for two hours now. Yeah, and then he's gonna to with the pictures. But we have to sit down and choose the pictures you want. No, no, no. You have to choose some pictures and he works on them again. You see? <laughs> Yeah. everything mm -hmm. to Everything's on my phone I will just send it to you now. Yeah, when I finish this. So tomorrow is you can put it in a file on your laptop. Il a une clé là Oui la reine Séverine, je vais regarder ton voice tout à l'heure Depuis le matin je suis en réunion, je suis en train de travailler Quand tu commences à avoir confiance En ce que en ce que Dieu a mis en toi Tu ne peux plus douter Tes business ont Tu vas te lever le matin à 4h Ce matin à 4h je vous ai fait un direct où je parlais des dons Comment est-ce que les ancêtres te parlent Et il y a des gens que leur énergie est tellement négative Que l'impact qu'ils ont sur vous Ça bloque vos dons Donc quand ces personnes vont quitter à côté de vous Parfois, tu le quittes à 16h, à 22h, les, les ancêtres sont en train de te parler. Et il y en a même parmi vous, depuis quelques jours, vous vous levez. L'Américain ne te dérange pas, je ne me pas moi les gens, Je bénis. c'est ma bouche, c'est pour bénir. Donc, j'ai même pas le temps de ça. Donc, il y en a parmi vous-même que depuis quelques jours, les ancêtres vous parlent la nuit. Ils vous disent que, quitte cette personne. La dame dont je vous parle ce matin, elle me dit voilà son, son amant. Elle a, elle a quitté finalement, elle lui a fait un message, elle a dit, elle est partie. Et quand on parlait, jusqu'à je lui rappelais que voilà, ton amant là, il t'avait épousé, pourquoi oh, il avait ses problèmes. Oh finalement, c'est lui qui mangeait son propre, il mangeait l'argent de la fille. Euh, elle s'est rendue compte. On parle de elle se rend compte de tout ça. Après, elle me dit, tu sais quoi, depuis quatre jours, quand il me revient très tôt, les ancêtres me disent. Les ancêtres me disent de le quitter. Donc ce que tu es en train de me dire là, ça confirme seulement. Vous n'avez pas besoin d'une consultation avec moi pour savoir que vous devez quitter cette, merde -là, cette, merde, cette merdeuse. Il y a des gens qui sont néfastes pour votre énergie. Vous devez être. Et quand tu es focus, tu es occupé parce que tu as tes business. Tu n'as pas le temps de certaines choses. Tu n'as pas le temps. Voilà. Je vous donne les instructions. Si vous suivez, vous allez profiter. Si vous ne suivez pas, parce que les principes que je vous enseigne marchent. Tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes, tu te laves au sel, tu fais des dons à les orphelinats tu te connectes aux ancêtres, tes dons vont commencer à s'ouvrir. Tu fais ton travail spirituel. Tu vas rester comme ça. Il faut qu'il quitte le boulot aussi. Tu quittes le boulot. Le soir. Le soir, de la, la nuit de ce jour, où tu as coûté le boulot là. Les ancêtres te demandent dans le rêve ce que tu dois faire. Prends l'argent ici, va la bien investir. Achète ça, tu vends. Tu achètes. En une semaine, tu fais une transaction qui te donne l'argent de trois mois de, de, de salaire. C'est ça que tu évolues. Tu évolues. Quelque temps après, tu dois retourner 100 millions de, de francs, c'est pas le chiffre d'affaires. Après 200, 300 millions. Si, oui. Denis, il faut pas... Donc, va sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos. Apparemment, vous voulez d'arriver. Bon, je vais vous laisser. Vous passez une bonne journée. Partagez, partagez. Partagez ma vidéo. Si ça va pas, vous mettez le, le, le cœur doit jeûner. Vous le mettez sur la chaise, vous l'attachez. Vous ne donnez pas d'eau. Ni d'eau, ni nourriture. Pendant des jours. Bye bye.